Alors Françoise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un mot du Conseil national du numérique Oui, merci Robin. Je suis coprésidente du Conseil national du numérique avec Gilles Babinet. La mission qui nous a été confiée, c'est d'essayer d'aller comprendre l'impact du numérique sur, sur nous, sur le monde, sur le vivant, sur nos sociétés. Euh, en décalage du coup avec euh, ce qu'on a fait dans, dans les précédents euh, Conseils nationaux du numérique. Tu viens juste de faire une intervention euh, au Wisher Fest. Est-ce que tu peux nous dire de, de quoi ça parlait <rire> euh, Écoute, euh, vous avez eu la grande gentillesse de, de m'inviter en tant que, que témoin, et donc j'ai grappillé tout au long de la journée des, des, des idées, des actions. Euh, qui m'avait euh, intéressé, vraiment intéressé. J'ai parlé de cet atelier où on déconstruit les téléphones portables pour savoir comment ça marche et finalement redevenir acteur et faire durer ces, ces, ces objets-là. J'ai parlé aussi de, de, de ce formidable prof de 6e, de, 5e de qui travaille avec ses élèves autour de la reconstruction de leur lycée, de leur espace de vie grâce à l'outil digital. Euh, J'ai parlé de, de l'intervention d'Yves Citon et de ces concepts qu'il a amenés, que j'ai trouvé extrêmement intéressants autour de comment le peuple est devenu le public, et comment l'information devient l'émotion. Je crois qu'on comprend beaucoup de choses derrière tout ça. Voilà. Mais il y a eu plein d'autres moments euh, intéressants, euh, passionnants même. Et s'il y avait du coup une idée à retenir de euh, ce travail du coup, de collecte je, je crois que ce travail de plonger dans un monde qui n'est pas exactement le nôtre, celui qu'on côtoie tous les jours et qui a tellement à nous apprendre est vital si on veut essayer de remédier au moins partiellement à la fragmentation considérable que vivent nos sociétés aujourd'hui. Ce que j'ai dit euh, aussi, c'est que tout ce qu'on a évoqué dans, dans la journée, ce n'est pas une histoire de banlieue, moi je ne vois pas ça du tout comme une histoire de banlieue ou comme une histoire de couleur de peau, c'est vraiment une histoire de notre pays, de nos pays, de nos civilisations occidentales qui cherchent du sens qui cherchent à retrouver du sens et un sens collectif. Et c'est vraiment de notre responsabilité euh, d'aider à le construire. Euh, du coup, euh, toi, tu as l'habitude de travailler sur, sur, le sur les usages numériques, les enjeux numériques. Et comment ça s'articule avec le thème du festival qui est euh, le temps long C'est formidable parce que euh, le, le numérique est un accélérateur de tout. Euh, et, et, et on voit bien comment cette révolution technologique s'est déroulé sur un temps infiniment plus court que les grandes révolutions technologiques précédentes. C'est que j'aime bien citer toujours Michel Serre, moi qui m'a beaucoup inspirée, euh, et, et qui dit que nous sommes en train de vivre la troisième transition anthropologique de l'humanité, sauf que les premières, avec l'invention de l'écriture ou l'invention de l'imprimerie, ont mis des siècles, voire des millénaires, à se diffuser dans l'ensemble de la population et donc à transformer nos sociétés. Là, en l'espace de 30 ans, et Michel Serre le disait comme ça, tout a changé. Et quand on dit tout, c'est pas simplement le fait d'être capable de réserver son taxi sur euh, sur une appli. C'est les rapports humains qui ont changé. C'est le travail qui a considérablement changé. C'est le rapport à toutes les institutions qui a changé. Et ceci a une vitesse absolument considérable. Et euh, ce qui explique un autre philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, c'est qu'en fait, c'est créé, se sont créés, c'est créé ces trente dernières années une sorte de fossé entre la vitesse à laquelle vont cette, cette, va cette révolution technologique et la capacité de nos cerveaux à l'absorber et à la comprendre. Et moi je pense qu'une partie de, du sort de, de, de désespoir ou de la grande dépression, on va dire, dans lequel nos sociétés occidentales sont entrées, euh, est due aussi à ça. Et donc le sujet du temps, le sujet d'être capable de reconnecter avec la vitesse de compréhension de nos cerveaux, est quelque chose de proprement fondamental. Alors dans vos travaux, vous vous adressez aussi euh, aux entreprises, euh, est -ce que, qui sont euh, pour la grande majorité en transition numérique. Euh, est-ce que justement, est-ce euh, qu'on peut, est qu on peut euh, rendre compatible, euh, d'une part, le modèle des entreprises et ses transitions, et euh, cette question euh, du temps long, de la projection dans, dans le temps long Alors la question, c'est est-ce qu'on peut... La réponse est oui est-ce qu'on le fait La réponse, est pas toujours. Et on voit bien qu'on est en train, moi je l'ai vécu, hein, puisque ça fait euh, depuis 30 ans que je, je, voilà, je suis dans cette vie euh, professionnelle, active, euh, dans l'entreprise. En fait, on a vécu la cavalcade au profit des années 80-90, qui a d'une certaine façon débridé hein, une, une forme de nouvelle gouvernance, management dans les organisations, dans les administrations aussi euh, d'ailleurs, et qui a institué cette sorte de course folle. Et puis, euh, et puis, on vit aujourd'hui l'arrivée de la transition, euh, de la transition digitale. Mais les entreprises, elles n'ont pas toujours fonctionné comme ça. Et je pense qu'elles sont capables de, de reprendre, de remettre comme priorité ce sujet, du, ce sujet du temps long et de la transmission. Et je pense que ça fera la différence. Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle période qui a été singulièrement marquée par la crise sanitaire. Et je, je pense que ça va changer des choses. Et je pense que certaines entreprises, en tout cas, comprendront qu'un facteur de différenciation, c'est cette capacité à l'attention, aux soins, à la proximité, au care. Quoi. Voilà. Et ça, ça demande du temps. Et ça, ça demande d'être entre humains aussi. Pas forcément toujours intermédié par un outil digital, qui sert à plein de choses, mais qui ne peut pas servir à celle-là. Parce que nous sommes, nous sommes des animaux, nous sommes des êtres biologiques. Et à un moment, ça fait une différence. Merci. Est-ce qu'il y a un message, pour finir, que tu aimerais euh, faire passer euh, aux participants, euh, et, ou plus globalement d'ailleurs, à Wish Air Fest Mais Je pense que vous êtes très important, Wish Air Fest. Je pense que, que des collectifs comme les vôtres existent et, et puissent éveiller les consciences. Encore une fois, tel le petit colibri, hein, c'est une petite goutte. Tous les médias ne se sont pas emparés de la Wish Air Fest là, dans, la, dans la journée. Mais, mais c'est des, des petites pierres, c'est des petites gouttes sur l'incendie qui sont infiniment importantes. Votre action est infiniment importante pour l'humanité. Bah merci beaucoup. Merci. Merci à vous. <rire>